Euh, je tiens à remercier euh, chaleureusement euh, l'équipe donc d'Océanopolis de, de m'avoir donné l'opportunité de, de vous présenter. Euh, euh, cette histoire aujourd'hui, qui est une histoire assez récente de, de mon équipe, et qui s'intitule donc "Des virus contre les bactéries une alternative aux antibiotiques". Alors, on va parler de microbes. Alors, les microbes, c'est quoi Les microbes. Le mot "microbe" vient euh, du grec "micros" "bios", qui veut dire petite vie. Et en fait, les microbes regroupent tout ce qui est invisible à l'œil nu euh, les virus les bactéries et les protistes qui sont des êtres unicellulaires avec un, un, un noyau. Alors donc là, on a affaire à des petites vies qui ont une taille euh, de l'ordre du micromètre vers le nanomètre et bien évidemment... Pour les regarder, ces, ces petits microbes, hein, eh bien, on va utiliser, euh, dans le cas des, des, des, des, des gros organismes, une loupe, un microscope euh, de plus en plus perfectionné, comme celui-ci, qui nous permet euh, d'observer les, les virus, euh, qui s'appelle un microscope électronique. Malgré tout, ces microbes, hein, euh, comme d'ailleurs les êtres euh, vivants euh, beaucoup plus gros, contiennent tous un génome qui euh, contient en fait l'information génétique d'une entité biologique. Et ça, c'est quelque chose de commun dans tout le monde, euh, qu'il soit macroscopique ou microscopique, ils ont tous un génome. Après, bon, qu'il soit ADN, ARN, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ils ont tous des génomes. Alors, je vais vous poser une première question. Euh, si je vous dis bactéries, qu'est-ce que vous me dites au jour d'aujourd'hui Si je vous dis bactéries, procaryotes on a affaire à des étudiants, là. Infection, donc infection, et vous en connaissez les infections Avec des bactéries Oui. D'accord. Pardon La peste, oui. D'accord, on est bon vous me les avez tous fait, presque, hein on y est. Donc effectivement, quand on pense à une bactérie, en général, on pense à une maladie. Hein on pense à des méchantes bactéries. Euh, la dysenterie, le choléra, le péranos, euh, la syphilis, etc. Euh, mais euh, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui le savent. Aujourd'hui, il existe des bactéries utiles, voire même nécessaires. Alors bien évidemment, on les trouve dans, dans, dans tout ce qui est euh, alimentaire. Hein mais on en trouve en particulier aussi... Dans notre corps, je vous montre ici, dans la bouche, on peut compter 10 puissance 5 à 10 puissance 6 bactéries par ml. Dans l'estomac, l'intestin grêle, le, le côlon, en fait, on est, on est rempli de bactéries. Et ces bactéries sont extrêmement utiles. Elles ne sont pas automatiquement euh, agents causales de maladies. Alors, il y a des bactéries utiles. Maintenant, je vous dis les antibiotiques. Ah, ça, c'est bien. <rire> je m'y attendais. Le message est passé. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Parfait. Alors, pourquoi est-ce que les antibiotiques, ce n'est pas automatique D'une part, parce qu'ils ne sont efficaces que contre les bactéries. Ils ne sont absolument pas efficaces contre les virus. Ils agissent aussi, du coup, contre les bactéries utiles, voire nécessaires, de nos organismes. Et leur mauvaise utilisation favorise l'apparition de bactéries résistantes et donc menace l'activité, leur efficacité, aujourd'hui. Alors, je vais juste vous expliquer très, briève, très brièvement Comment, euh, comment ça marche, la résistance aux antibiotiques Alors, Les bactéries, ce sont des organismes unicellulaires. Okay Donc vous avez une petite cellule ici avec son génome, son ADN, et cette cellule elle se multiplie par division. Elle va donner lieu à deux cellules filles exactement identiques, puis une autre, une autre génération, etc. Mais au moment de cette division, il peut se produire un événement, une erreur de euh, l'enzyme qui est responsable de la réplication ou un, un, un coup d'UV, un coup de soleil il a sur cette pauvre bactérie qui va créer finalement euh, une cassure ou une mutation de l'ADN. Alors cette mutation, euh, elle peut être désavantageuse, coûteuse pour la bactérie si elle elle peut toucher une fonction importante de la bactérie. Dans ce cas-là, on ne la, la verra jamais, on ne, on ne verra absolument pas cette mutation, on ne verra que la bactérie qui n'a pas du tout été modifiée. Cette mutation peut être neutre, c'est-à-dire que finalement la bactérie s'en fout, et on en aura, on aura la moitié des, des cellules issues de cette lignée qui vont être comme avant, et l'autre moitié mutée, parce que de toute façon, la bactérie s'en fout complètement d'avoir cette mutation. Et cette mutation, elle peut être avantageuse. C'est-à-dire qu'elle donne, qu'elle confère à la bactérie un avantage, en général dans un milieu donné. Imaginez maintenant que cette mutation, en fait, confère à la bactérie une résistance à un antibiotique. Et que vous traitez cette bactérie avec les antibiotiques, vous allez uniquement sélectionner les bactéries qui ont connu cette mutation. D'accord Alors, quelque chose que je pense vous ne savez pas, c'est l'activité sexuelle des bactéries. Alors, ce n'est pas vraiment l'activité sexuelle, comme on l'entend, mais les bactéries ont une caractéristique de se transmettre des bouts d'ADN, des bouts de gènes entre elles. Donc, c'est ce qu'on appelle le transfert de gènes d'une bactérie donneuse à une bactérie receveuse ici, au moyen, vous voyez, d'un petit, petit pilier, d'un petit tuyau comme ça, qui permet de, de transférer ce bout d'ADN. Alors, imaginez maintenant que ce fameux gène transféré code pour la résistance au chlorophénicol, et qu'il soit, qui est un antibiotique, et qu'il soit transféré dans une bactérie qui, elle, est résistante à la tétracycline, un autre antibiotique. Il en résulte une cellule, ici, bactérienne, qui est résistante au chlorophénicol et à la tétracycline. Alors si maintenant on va un petit peu plus loin dans ce scénario d'émergence de bactéries résistantes. Vous avez donc une bactérie ici qui est traitée par un premier antibiotique, et les bactéries vont toutes mourir, toutes celles qui sont sensibles, sauf si, effectivement, au milieu de cette population, il y a une bactérie qui est résistante. Dans ce cas, on prolonge le traitement symbiotique, on va sélectionner uniquement les bactéries résistantes à cet antibiotique. On imagine maintenant traité par un second antibiotique. À ce moment-là, on va sélectionner, au bout d'un moment, une bactérie qui est résistante au premier, au deuxième, et ainsi de suite... On se retrouve avec des bactéries qui sont multirésistantes, qu'on ne peut plus soigner aujourd'hui. On dit donc qu'on est en impasse thérapeutique. Alors, cette situation d'impasse thérapeutique, on est dedans. Euh, donc ça, je vous reprends les, les chiffres qui ont été publiés là récemment. On considère donc qu'aujourd'hui, il y a 700 000 personnes par an, euh, dont 25 000 en Europe, qui meurent de ces problématiques de bactéries euh, multirésistantes. Projection encore plus anxiogène, alors je suis désolée, ce n'est pas le moment, mais c'est quand même quelque chose qui a été publié donc, en 2016, c'est ces fameux chiffres d'une projection en fait, des décès attribuables aux bactéries multirésistantes euh, donc, en 2050. Euh, il prévoit donc ce modèle que les bactéries résistantes seront associées à 10 millions de morts, alors que vous voyez que le cancer sera associé lui à 8 morts. 2,2 millions de morts, donc plus finalement que, euh, que le cancer. En gros, il ne sera plus possible euh, dans certains cas de traiter des infections mineures à cause de ces bactéries, d'infections qu'on peut très bien soigner aujourd'hui grâce aux antibiotiques parce que les bactéries seront multirésistantes. Et c'est vraiment la, la, le, le grand problème qui, euh, qui, euh, qui émerge aujourd'hui euh, dans le monde. Alors d'où est-ce qu'elle vient, cette résistance aux antibiotiques Bien sûr, elle vient des hôpitaux. On traite les malades, et donc les eaux, les, les, les, les autres déchets de, de ces hôpitaux, euh, effectivement, euh, contiennent à la fois des antibiotiques, mais surtout des bactéries résistantes aux antibiotiques. Mais finalement, c'est un problème beaucoup plus général. C'est un problème lié à l'élevage, à l'élevage, à l'agriculture, on utilise quand même beaucoup d'antibiotiques dans, dans les élevages, hein. et puis euh, les élevages aquacoles aussi, euh, etc. Et euh, notre, euh, notre problème, c'est que finalement, ces gènes de résistance aux antibiotiques, hein, ils existent dans la nature, et ils existaient dans la nature bien avant l'utilisation des antibiotiques. Pourquoi bah Parce qu'en en fait, les antibiotiques, c'est produit naturellement par les cellules, les champignons, les bactéries, pour, en fait, attaquer les autres bactéries et ne pas partager leur niche écologique. Donc, c'est quelque chose de naturel. Donc, comme c'est un moyen de, de, de, de créer des relations antagonistes, de, de se battre contre les autres au sein de la niche, ben, finalement, les bactéries, elles ont bien évidemment développé des moyens de résister aussi avant l'utilisation des antibiotiques, Et ça, c'est un sujet qui est, euh, sur lequel on s'intéresse au laboratoire depuis peu et qui est développé euh, dans le cadre d'une thèse donc de, de Ruben, là, qui est mon étudiant donc, euh, en thèse, qui vient d'arriver cette année, qui nous vient d'Espagne. Alors, cette problématique, euh, en fait, rentre dans quelque chose qui, euh, qui nous tient tous à cœur dans le, au laboratoire, euh, qui est le, le, le concept One Health, ou le concept d'une planète, une santé, qui relie étroitement la santé humaine, la santé animale, la protection de l'environnement, et qui, par le, par le fait, va aussi relier en fait, les chercheurs, euh, les médecins, les chercheurs en biologie humaine, les chercheurs en biologie vétérinaire, en médecine vétérinaire, et les écologistes, les gens qui font de l'évolution, etc. La recherche fondamentale, la recherche appliquée. Et donc, vraiment, c'est quelque chose qui est, euh, qui est très, très... Euh, très en, pas en vogue, mais qui est, qui est très important, c'est-à-dire qu'on arrête les... Finalement, les recherches de paroisse, et on essaye de réfléchir ensemble euh, à euh, l'émergence des maladies euh, et comment est-ce qu'on peut, comment, comment est-ce que se crée et comment est-ce qu'on peut éventuellement les, les éviter dans l'avenir. Je ne vais pas, dans ce contexte, vous parler du pangolin ni des chauves-souris, bien que... <rire> C'est quand même quelque chose qui est étroitement lié à la mondialisation et étroitement lié à ce que je viens de, de vous dire au niveau du concept euh, « une planète, une santé ». Mais je vais vous parler de virus. Alors, je vous dis virus. Je dit je l'ai dit l'année dernière, on m'a pas répondu ça, mais je dois entendre au moins quelque chose. Grippe, c'est tout. Ah, ben ça, je ne m'y attendais pas. Le Covid <rire> Non, oui. Bon, alors, OK. Les virus, j'entendais maladie. Bien évidemment, le Covid, il est au milieu de tout, là. Mais bon, on a quand même le sida, l'herpès, la grippe, Ebola, Zika. Etc. Donc, effectivement, je dirais même peut-être inconsciemment, autant maintenant on se rend compte que les bactéries, on sait tous qu'il existe des bactéries utiles et que justement les antibiotiques, ça tue aussi les bactéries utiles, autant euh, les virus, inconsciemment, on se dit euh, c'est des maladies, quoi. À chaque fois, c'est des saloperies. Bon, eh bien, le but de mon, ma présentation aujourd'hui, c'est euh, de vous présenter les virus euh, utiles qui sont représentés ici par ces, ces, ces jolis dessins d'une de, étudiante de Lausanne. Je vais commencer par un petit peu d'histoire sur, euh, sur ces virus. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés en Inde, euh, en voyage. Euh, J'y suis personnellement allée. Je me suis euh, assise donc, euh, près de ce, ce très bel endroit, à Varanasi ou à Benares, donc au bord du Gange. J'étais sidérée euh, de voir euh, toutes ces personnes euh, faire des ablutions euh, dans le Gange, euh, boire l'eau du Gange, sachant que c'est euh, le fleuve le plus pollué euh, du monde. Et, euh, et c'était quelque chose qui m'a euh, énormément surpris d'entendre dire que le Gange était purificateur et était un fleuve sacré. Mais en fait, il y a une histoire à tout ça. En fait, cette histoire, elle commence par un chercheur qui s'appelait Ankin hein, en 1896 qui, en fait, a montré que l'eau du Gange protégeait des, infectieux, euh, des infections à, contre la bactérie Vibrio choléra, donc le choléra. Et il avait déjà, en fait, observé ceci. Bien évidemment, les gens, en fait, quand ils font comme ça des, des, des cérémonies, etc., c'est pas pour rien. C'est quelquefois parce que effectivement ça a un, un effet bénéfique, en tout cas avant aujourd'hui. À l'issue de, de, de, ce, de, ce, de, de cette étude, en fait, en 1915, puis en 1917, deux chercheurs, donc Thwart et euh, Félix Derrel, proposent Alors pour Thwart que des composés de nature enzymatique lisent les bactéries, font des trous dans les bactéries, alors que euh, Derel lui, va plus loin en 1917, et il dit que euh, les bactéries sont affectées par des organismes ultramitroscopiques les bactériophages. Donc ça, c'était une observation, mais n'oubliez pas qu'à l'époque, en 1917, on n'avait pas de microscope. Donc, c'était un fait. Euh, sur cette observation de, de bactéries qui tuent avec des tout petits éléments, eh bien, Derel a commencé à soigner des patients euh, par ce qu'il a appelé donc les, la, les, les, phag, les, les phages, ou bactériophage, et il a commencé à traiter des patients, des enfants, euh, de dysenterie, choléra, peste, infection de peau, etc. À l'époque, en 1917, sans savoir ce que c'était vraiment. C'était des petites particules. Mais au même moment, en fait, un petit peu plus tard quand même, hein, 12 ans après, il euh, y a une grande découverte qui a été faite par Fleming en 1929. C'est la découverte de la pénicilline et euh, quelques années donc. Lequel médicament a été entre, euh, introduit donc en 1942, euh, juste donc en plein pendant la, la, la deuxième guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale, c'est beaucoup de blessés graves avec euh, euh, des, des, des grosses infections qu'il faut traiter tout de suite. Donc ça, ça a été le, le début de l'utilisation de la pénicilline pour les. Euh, les grands malades de, de guerre. Et ça a été aussi, finalement, le début de l'âge d'or des antibiotiques, qu'on compte entre 1940 et 1970, avec la découverte de plus de 40 molécules euh, à activité antibiotique. Alors, Dérel, là-dedans, et eh bien, Derelle, en 1933, une revue critique... Euh, la phage thérapie critique le, le, le travail de DRL en disant qu'il manquait des contrôles, qu'il manquait vraiment une preuve réelle de, de l'efficacité. Encore une fois, c'était avant la découverte du microscope. Euh, et éventuellement si, et aussi, on, on critiquait le, le, le principe de, de purification de, de ces phages et donc la pureté. Donc ça pouvait plus amener de maladies qu'autre chose. Donc, il n'était pas content. Euh, il est parti à ce moment-là, donc en 1934, il est parti rejoindre un étudiant à lui qui s'appelait George El Eliava, qui avait travaillé avec lui à l'Institut Pasteur. Alors, Eliava, il a fait une thèse de doctorat à l'Université de Moscou. Il a travaillé avec Derel, donc c'était son étudiant étudiant. Euh, donc, à l'Institut Pasteur, euh, deux fois de suite. Hein. Puis, il est rentré dans son pays, donc en Georgie, à Bilicie, pour créer un institut de phagothérapie, parce que lui, il y croyait au travail de, de Félix Derrel et, et à la phagothérapie. Malheureusement, il a été donc exécuté par Staline en 1937, et ce qui a d'ailleurs fait que Félix Derrel n'est pas resté en Georgie, il est, il, est, il est rentré en France par la suite. Derrel, c'était un drôle de bonhomme. Euh, il y a plusieurs livres qui sont sortis sur, euh, sur ce chercheur. Je vous invite à les lire, il est assez extraordinaire. C'était un autodidacte complet, il n'a jamais fait d'études en fait, euh, universitaire. Il est parti euh, monter une, une distillerie de whisky euh, au Canada euh, avec son frère, donc sans aucune formation. Et C'est là, je pense, qu'il s'est rendu compte de l'importance des microbes, des bons microbes, en produisant du whisky. Et euh, par la suite, il a immigré dans le sud, etc. Et il a développé, il a commencé à développer des bioinsecticides. Euh, il lisait beaucoup certainement et il a travaillé à Yale University, il a travaillé à l'Institut Pasteur euh, et c'est d'ailleurs à l'Institut Pasteur qu'il a fait sa découverte sur les phages. Bon, il était très particulier, il n'avait pas du tout euh, le caractère euh, des chercheurs classiques et ce qui lui a valu d'ailleurs ce petit, euh, ce petit euh, article que j'aime beaucoup, que je vais vous lire, euh, écrit par Carter donc, euh, dans cette revue, euh, qui illustre assez bien le problème. La découverte de Félix Derel sur les phages est un exemple notable de l'impact négatif que peut avoir la personnalité sur le résultat d'une découverte. Certes, les perspectives de la thérapie par les phages auraient été mieux servies si Derelle possédait certains des traits de personnalité et du style scientifique de Pasteur. Bon. Bref, le fameux savant voyageur décède dans l'anima le plus total, malgré plusieurs euh, nominations euh, au prix Nobel. Alors je reviens sur ma petite frise, euh, ma petite frise historique. Après la guerre, donc, de 1947 à 1991, on est en pleine guerre, guerre froide... Donc côté euh, Europe, euh, Occident, euh, on part vraiment sur la production, la découverte d'antibiotiques, le traitement des malades, des infections avec des antibiotiques et puis euh, côté Union soviétique, bon pas beaucoup de communication entre les deux fronts. Et euh, eh bien quand même Georges il a monté son, euh, son, son institut de, de phagothérapie en Géorgie euh, qui va se développer aussi en Pologne et qui va euh, fournir en fait à toute l'Union soviétique des phages, pour, en fait, traiter leur maladie. C'est-à-dire, côté Union soviétique, on avait la phagothérapie, côté Europe et États-Unis, on, on avait les antibiotiques. Et cet institut existe encore, euh, donc à ici Je suis allée le, le visiter l'année dernière avec mon, mon, mon doctorant euh, Damien. Euh, donc là, c'est nous, là, enfin, c'est moi. Euh, donc, devant le, phage de, euh, le, le centre de phage-thérapie, le centre de recherche sur les phages est ici. On a été superbement bien accueillis par, par ces gens. Euh, ici, vous avez la pharmacie où vous pouvez vous acheter euh, les phages et euh, donc ce qu'ils nous ont annoncé, c'est qu'ils traitaient donc, 300 patients euh, infectés euh, par an et ces patients, en fait, viennent, euh, viennent de, de plein d'endroits du monde que vous voyez ici avec des petits sticks là, sur la, la map Monde et là, en fait, tous les post-it de remerciement des gens qui sont venus se faire soigner euh, donc en Georgie. Il y a euh, trois ans, donc en 2017, l'Institut Pasteur célébrait les 100 ans de la découverte des phages par euh, Félix d'Hérelle, hein, Et euh, j'ai pris en photo ce, ce poster, qui était en fait un poster présenté par les gens de Bilissi, euh, qui montrait en fait des, euh, des patients donc, qui étaient infectés par des... Euh, des, des... des sales salles bestioles, quoi, des bactéries euh, très... Euh très, euh, très invasive, ici, euh, très résistante aux antibiotiques. Bon, je ne suis pas médecin, hein, mais enfin, bon, on voit bien quand même que là, c'est énorme. Et puis, euh, et puis après, vous voyez, euh, 15 jours et un mois, de cataplasmes de phage. Ils ont complètement maîtrisé l'infection. Là, c'est encore plus fort ici. Donc, ils disent que c'est une bactérie résistante à la gentamicine, érythromycine. Bon, voilà, vous avez toute la liste des antibiotiques auxquels elle résiste. Donc, cette personne, probablement, c'était une personne qui devait se faire amputer et qui est allée donc, se soigner en Georgie. Et voilà. Bon, ça, c'est donc le poster que les gens de Georgie ont présenté. Alors, côté de chez nous, au jour d'aujourd'hui, même, c'est pas au jour d'aujourd'hui, mais déjà depuis 2000, euh, d'une part, le nombre de vos antibiotiques commence à décroître considérablement, et d'autre part, la résistance aux antibiotiques, comme, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, augmente considérablement. Donc, bien évidemment, euh, depuis euh, 10 ans en particulier, il y a pas mal de gens qui s'intéressent à, euh, à ces phages, donc il y a un renouveau du phage et de la phage-thérapie, euh, avec, euh, dans un premier temps, des essais en de commercialisation d'un phage contre... Euh, l'hystéria, euh, pour, euh, en fait, sauvegarder des, des produits alimentaires. Donc là, il n'y a pas trop de problèmes éthiques, c'est du lait, donc euh, ils ont effectivement, ils utilisent hein, aux États-Unis, euh, donc les phages pour, pour traiter, pour prévenir l'infection de l'hystéria, qui est une bactérie pathogène, dans le lait. Euh, il y a eu des premiers essais, euh, ça, ça, c'était vraiment le très, tout début, essais cliniques contre l'otite, essais cliniques. Euh, contre des infections euh, de peau chez les grands bullets. Donc ça, c'est un projet qui s'appelle Fagoburn, euh, qui malheureusement a, a subi un manque de, de patients dans l'essai le, dans pour euh, vraiment euh, avoir des résultats statistiques corrects. Et puis en 2017, donc, les médecins annoncent un succès suite à l'injection d'intraveineuse contre une septimie. Donc ça, c'est de notre côté. Donc on commence à voir aujourd'hui euh, des essais qui se font à titre compassionnel, c'est-à-dire qu'en général, de toute façon, ce sont des personnes qui sont euh, euh, voilà, condamnées et euh, à qui on va donner effectivement, euh, euh, on va essayer Alors, euh, donc, ce traitement euh, parce que de toute façon, euh, on ne peut pas les soigner avec des antibiotiques. Donc il y a deux hôpitaux qui le font. Encore une fois, je préfère pas euh, trop euh, me positionner sur le sujet, parce que moi je suis chercheuse en biologie, en microbiologie, euh, et je m'occupe plutôt de, de l'espace marin. Vous avez euh, sur Internet, vous avez ce sont donc des médecins qui euh, exercent à Lyon et à la pitié salle de, de Paris. Il y a pas mal d'émissions, il y a pas mal de reportages et d'articles de ces gens-là. Donc, si vous euh, si vous intéressez au projet, il faut mieux, à mon avis, leur poser des questions à eux qu'à moi. Moi, je vais vous parler un petit peu plus de, de, de, de, de ces bactériophages d'un point de vue biologique hein, euh, et un, un peu de notre projet de recherche aussi. Alors, ces bactériophages, donc, euh, ce sont les ennemis naturels des bactéries. Donc, comme je vous l'ai dit, euh, c'est des virus. Euh, L'intérêt de ces phages, hein, c'est qu'ils sont extrêmement abondants. En grosso modo, là où il y a une bactérie, normalement, il y a un phage. C'est eux qui vont réguler justement le fait qu'on n'est pas envahi par une seule bactérie sur Terre ou dans la mer. Euh, y a, y a, y a, ils jouent un rôle majeur dans le contrôle de, de ces bactéries. Et euh, on considère, par exemple, qu'on a euh, souvent plus de 10 fois plus de phages que de bactéries sur Terre, très abondants. Et par exemple, le nombre de phages à la surface des océans est de 10 puissance 10 litres, soit donc plus que d'humains sur la planète. Donc c'est quelque chose de très abondant, en particulier dans les océans. Euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un phage est très, très petit. Donc euh, on a besoin d'un appareil comme ça, euh, très grand, <rire> qui s'appelle un microscope électronique, donc, pour les regarder. Et là, je vous montre des photos qu'on a faites à la station biologique euh, de phages que l'on a isolés au laboratoire. Donc, euh, et on voit, en fait, dans ce schéma... Un phage, ce n'est même pas une cellule. Quoi. Un phage, c'est un bout de génome, alors ADN ou ARN, avec des protéines. Ce n'est pas un, un organisme vivant. C'est une entité biologique. Alors, des phages, vous en avez de formes très différentes. Ici, il y en a aussi qui infectent ce qu'on appelle les archébactéries, qui sont d'autres types de, de prokaryotes, et qui ont des, des formes très, très jolies, comme ici, le phage citron ou le phage bouteille. Donc, il y a une énorme diversité de phages... Dans la nature, bien évidemment pas à confondre avec quelque chose dont vous avez entendu parler. Et pourquoi finalement, en fait, on ne on mélange pas tout C'est-à-dire, oui, un phage est un virus. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, et c'est dommage parce qu'on n'a pas la, le dessin. Bon, ben, je vais vous le dire or, or, oralement. En fait, le phage va se fixer sur la cellule bactérienne, ici, ce que j'appelle l'attachement, et va injecter son génome à travers la membrane de la bactérie. Il va ensuite détourner la machinerie de la bactérie pour se multiplier, faire son, son génome, répliquer son génome, produire ben, ses constituants, en l'occurrence, des protéines. Il va se réassembler ici dans la cellule bactérienne. Et puis, souvent, euh, bah, la cellule bactérienne est pleine de, de, de virus, hein, de, de phages, Et bien, elle va faire des trous euh, sur la membrane pour la faire exposer, pour libérer les phages. Donc en général, on a pour une cellule euh, 10 à 100 phages qui sont produits. Donc on voit l'exponentiel. Alors finalement, c'est un petit peu la même chose qui se passe avec je sais pas, le Covid, euh, l'herpès ou autre. Vous avez aussi un virus qui va se fixer sur une cellule, sur un récepteur mais un récepteur très spécifique, un truc qui n'est jamais rencontré chez les bactéries. Il va faire entrer effectivement son euh, génome, son ARN, son ADN dans la cellule, mais c'est une cellule nucléée. Et finalement, la machinerie moléculaire, la, la machinerie de division de la cellule nucléée, euh, la vôtre, celle d'un oiseau, celle d'un poisson ou d'une algue, qui contient un noyau, elle n'est absolument pas compatible avec la machinerie de la bactérie. Donc un phage ne peut pas se répliquer dans une cellule, euh, par exemple animale. Il ne peut se répliquer que dans le phage. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est extrêmement spécifique de, de la bactérie. D'accord Donc, désolé pour le dessin. Là, ça marche mieux. Alors, comment est-ce qu'on isole des phages ben, C'est très simple. Euh, on va donc euh, là, au bord de l'eau, avec euh, des seaux. On prélève de l'eau et on la filtre sur des tamis. Alors. On procède exactement de la même façon pour les bactéries. On va filtrer les bactéries sur des tamis qui vont être entre 5 micromètres et 0,2 micromètres. Bon, donc on va pouvoir, en filtrant sur un filtre, récupérer les bactéries. Et puis tout ce qui est plus petit que 0,2 micromètres, c'est de la taille des virus et donc ça contient nos, nos fameux phages. Ensuite, on va utiliser une boîte de pétri où on va cultiver notre, notre bactérie qu'on cherche infecté par un phage, ou contre laquelle on cherche un phage. Donc on l'étale, et puis dessus, on met de l'eau de mer, d'accord Et si cette eau de mer contient un phage qui infecte ma bactérie, à ce moment-là, il va se multiplier, comme ça, et on va obtenir ce qu'on appelle une plage d'olive, un trou. Donc là, vous avez une boîte de pétri, qui est pleine de bactéries. Et là, à chaque fois que j'ai un trou, c'est finalement un endroit où j'ai eu un phage qui s'est multiplié, qui m'a tué la bactérie. Et là, j'ai des centaines, des milliers, des milliards de phages. Donc, je n'ai plus qu'à les récupérer et à les cultiver avec les bactéries. Alors, l'intérêt thérapeutique de ces phages. Eh bien, le premier intérêt, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait que le phage, contrairement, par exemple, à une molécule de type antibiotique, s'amplifie. Il infecte sa bactérie, son hôte, et à partir de cette bactérie, on peut avoir 10, 100 phages. D'accord Donc, tant que finalement... La bactérie à attaquer, à infecter est là, il va se multiplier, il va donner de plus en plus de phages. C'est un mécanisme d'auto-amplification incroyable d'un médicament, en fait, d'un antimicrobien. Et puis, eh bien, quand il n'y a plus la bactérie à tuer, bah, le phage, il est éliminé dans les océans, dans les eaux usées, etc. Il ne peut pas se maintenir. C'est un parasite obligatoire. Il a besoin de la cellule pour se multiplier. Donc, quand il n'y a plus de bactérie, eh bien, euh, il y a une élimination du phage dans la nature. L'autre intérêt euh, par rapport aux antibiotiques en particulier, c'est l'extrême euh, spécificité des phages. Un phage va infecter vraiment une bactérie particulière et pas les autres. Donc quand je vous parlais tout à l'heure des bactéries utiles, du problème des bactéries utiles et justement du fait que les antibiotiques euh, pouvaient s'attaquer aux bactéries utiles, ici on a vraiment cette notion de spécificité qui est un avantage de ce phage. Et puis le coup, je vous ai dit, les phages, on va aller chercher les phages qui nous intéressent, nous, parce qu'on s'intéresse à des bactéries marines, euh, pathogènes d'animaux marins, euh, on va aller dans l'autre mer. On va aller, euh, grosso modo, là où il y a les maladies, on va aller chercher les phages, et où les bactéries, on va aller chercher les phages. Et puis, ben, pour ce qui est des médecins, est, ou, par exemple en Géorgie, c'est euh, les eaux usées, et des hôpitaux, etc., où là, c'est là que les bactéries sortent, et en général, les phages sont avec. Et puis bien sûr, on sait qu'aujourd'hui, on en a plein dans notre tube digestif, donc on a plein dans les fesses et les excréments, puisque de toute façon, notre microbiote, on a des milliers de bactéries, mais on a aussi des, du coup des dix fois plus, enfin, des milliers de phages aussi. Donc on peut récupérer là. Et puis alors j'ai mis le miel là, parce qu'il semblerait finalement que ce fameux miel euh, qui a des vertus incroyables de Nouvelle-Zélande, ils font des travaux en ce moment pour regarder si finalement il euh, n'y aurait pas non plus des phages dans ce, dans, ce, dans ce miel, ce que je trouve assez sympathique. Il n'y a pas euh, de remède miracle. On est certainement loin, je suis certainement loin de dire que le phage est un remède miracle. On en est vraiment au tout début de la recherche au d'aujourd'hui et de la compréhension avec euh, des doutes qui ont d'ailleurs été émis sur les travaux d'Herel, hein, qui étaient en fait, le premier doute, c'est sur la spécificité. Oui, effectivement, le phage ne va pas détruire les gentibactéries. Oui, mais sauf qu'il est peut-être trop spécifique pour tuer toutes les bactéries euh, pathogènes. On sait très bien qu'en général, quand on a, euh, on a une infection bactérienne, on n'a pas la même bactérie qui est partout. On a plein de euh, génotypes, de, de bactéries diverses. En gros, si on prend ici notre population bactérienne, et eh bien vous avez, euh, qui est représentée par chaque individu, nous ne sommes tous des bactéries parce que nous sommes tous des humains, mais vous avez des blonds, des brins, etc. Bon. Et puis des brins, des blonds, des, blonds, des brins aux cheveux courts, eh bien votre phage il va infecter uniquement le brin aux cheveux courts, pas les autres. Donc ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, l'idée là de ce qu'on recherche à faire, c'est euh, finalement euh, de créer des cocktails le plus simple possible. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre bah, finalement comment la bactérie est diversifiée. Est-ce qu'il y en a 100 formes différentes Est-ce qu'il y en a 10 Et puis, est-ce qu'on peut établir un cocktail de phages pour attaquer chaque membre important de, de ces bactéries D'accord Donc, ça, c'est l'idée du mélange et du cocktail de phages. Autre problème, c'est comme les antibiotiques, euh, les, euh, les bactéries développent des mécanismes de résistance. Alors, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup créé au loup là-dessus parce que c'est très facile, quand on cultive une bactérie sur une boîte de pétri et qu'on met un phage dessus, d'observer euh, euh, de la résistance. Maintenant, ça semble, et on connaît les mécanismes moléculaires, la bactérie fait, mute en fait le récepteur du phage et donc n'est plus infectée par le phage. Mais en fait, on se rend compte que dans la nature, dans la vraie vie, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, on ne sait pas trop comment ça se passe. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il euh, y a pas mal de, de gens qui travaillent en ce moment sur euh, bah une caractéristique qu'a le phage que n'a pas l'antibiotique, c'est qu'il est capable lui aussi d'évoluer. Donc, vous avez une bactérie qui développe un mécanisme de résistance contre le phage. D'accord. Mais le phage, lui, il se multiplie. Et lui aussi, il peut avoir des mutations, des changements dans son génome et évoluer pour contre-attaquer. Et ici, je vous montre un petit peu un scénario de ce que j'appellerais la course aux armements. Une course aux armements. Vous avez un phage, en fait, qui est en fait une bactérie et elle va développer un mécanisme de résistance. Par exemple, elle va exprimer un sucre euh, autour de sa membrane pour cacher le récepteur du phage. D'accord Oui, mais le phage, il peut acquérir, il peut récupérer quelque part dans les gènes qui se baladent dans l'environnement, on va dire, très grossièrement, une enzyme qui lui permet de dégrader cette paroi de, de la bactérie. Alors, la bactérie, là-dessus, elle dit, OK, je vais utiliser une autre arme, parce que celle-là ne suffit plus et que je suis toujours attaquée par un phage. Je vais récupérer, par exemple, une enzyme qui va me détruire l'ADN du phage, le génome du phage, vous voyez là voilà, donc c'est une enzyme qui coupe l'ADN étranger. Bien évidemment, elle a, elle a sa protection, ça ne lui coupe pas son ADN à elle, la bactérie, mais ça coupe l'ADN injecté du virus. Oui, mais le virus, lui aussi, peut évoluer pour modifier en fait, son génome pour qu'il ne soit plus attaqué par une enzyme comme ça. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait, le phénomène de la coévolution. Antagoniste, c'est-à-dire la bactérie, la proie en fait, voilà, va, va évoluer des mécanismes de, de résistance et le virus y contre-attaque. Et au final, en fait, euh, si vraiment on réfléchit, euh, passer son temps à devenir résistant ou à devenir euh, ou, à, ou évoluer contre cette résistance, ben on peut imaginer très facilement euh, que ça a un coût. Euh, ça a un coût énergétique, ça a un coût de, de développer de plus en plus de mécanismes de résistance. C'est vrai aussi d'ailleurs pour les antibiotiques. Hein. Et donc peut-être que sur la bactérie, cette bactérie super résistante à tous ces phages, elle va l'être au détriment d'autres choses. Et donc euh, peut-être hein, au détriment de euh, sa capacité à tuer un animal, un homme, etc. Donc on peut comme ça essayer de développer, euh, il faut développer des recherches pour essayer de comprendre si effectivement... Dans la vraie nature, hors laboratoire, des choses comme ça peuvent se passer. Est-ce qu'on peut les maîtriser Est-ce qu'on peut justement les utiliser pour générer des superphages qui nous permettent d'infecter de, de, les, les bactéries pathogènes Mais je dirais que les limites et les solutions potentielles au jour d'aujourd'hui pour la phage-thérapie, c'est vous, c'est nous. C'est-à-dire qu'il faut absolument, je pense, aujourd'hui euh, développer euh, de la connaissance, renseigner, cultiver les gens, euh, informer sur ces outils. Alors, il y a les phages, il y a aussi les probiotiques, il y a aussi les algues, il y a aussi tout un tas de choses dans la nature euh, qui existent euh, et qui, euh, qui ont permis, enfin les phages, ça fait des... depuis qu'il y a des bactéries que les phages contrôlent extrêmement bien les bactéries dans la nature. Quand il y a de la diversité, etc., tout va bien. Donc, essayer de comprendre, voilà, on veut essayer de sensibiliser, soit par des conférences grand public, soit par des interventions dans les écoles, au niveau des professionnels, par des articles, éventuellement, donc, par des échantillonnages participatifs. Il faut changer la réglementation. On aura peut-être l'occasion d'en parler, bien que je n'y connais pas grand-chose, mais il est clair qu'il n'y a pas de réglementation au jour d'aujourd'hui sur l'utilisation des phages, donc ce qui pose qui pose un problème, et là, là par contre, je m'exprime en tant que chercheur, il faut vraiment développer euh, de la recherche pour bien comprendre. On n'est pas question de jouer aux apprentis sorciers, il n'est pas question de dire, voilà, on va vous tra traiter avec les phages, on connaît d'ailleurs les problèmes qui peuvent se poser, et donc il faut, euh, comme euh, avec le nucléaire, hein, euh, euh, on doit arrêter le nucléaire, mais il faut développer l'éolien, le solaire, etc. Et ça fait très longtemps qu'on aurait dû le faire, et bien, finalement, pour les phages et la recherche fondamentale, c'est exactement la même chose, il faut qu'il qu y ait de la recherche, de la compréhension de tous ces, de, de, de, de comment ça fonctionne dans la nature pour pouvoir les utiliser de manière avertie. Donc c'est un petit peu là-dedans qu'on a un petit peu changé l'orientation de de, de mon, du travail de mon équipe donc, qui, est, qui est là, donc avec euh, les membres actuels et puis plusieurs arrivées euh, dans le contexte d'un nouveau financement que, que j'ai eu. Les anciens membres qui ont travaillé sur ce sujet que je cite là parce qu'ils euh, ont travaillé sur le, le, le projet que, que je vais vous montrer. Et puis nos collaborateurs, alors qu'ils sont quand même euh, soit français avec l'IFREMER, la station biologique... Pasteur, et puis CEA, et puis euh, le CNRS bien sûr, et puis euh, bon, des gens aux États-Unis euh, euh, ou en, en Suisse, le PFL. Donc avec tous ces gens-là, on travaille depuis euh, trois ans maintenant euh, sur euh, cette question, ce nouveau projet donc, euh, visant à comprendre euh, les interactions bactéri-phage. Alors nous, depuis quand même euh, 10 ans qu'on est installé à la station biologique et même avant, euh, euh, on s'intéresse euh, comme modèle, euh, enfin on s'intéresse comme problématique aux mortalités des huîtres juvéniles. On s'est intéressé dans le passé aux crevettes, mais là, maintenant, euh, depuis 10 ans, on est euh, plutôt concentré sur ces mortalités. On était concentré sur ces mortalités des, des huîtres. Hein. Et donc, euh, les fameuses mortalités d'été, là, sont associées à la présence d'un vir virus serpès qui attaque le système immunitaire. Mais finalement, les vibrios, les, les huîtres, elles meurent d'infections bactériennes secondaires, en particulier par les vibrios qui, eux, tuent les, euh, les huîtres. Et ces vibrios, finalement, euh, ils présentent le désavantage d'être extrêmement euh, génétiquement euh, diversifiés. Ils sont très impliqués aussi dans des élevages aquacoles de crevettes, de poissons, etc. Donc finalement, on s'est posé un challenge, le challenge qui en fait n'est pas restreint du tout à l'ostréiculture mais qui en fait intéresse toute l'aquaculture marine, qui est comment est-ce qu'on peut maîtriser les bactéries, ces bactéries tueuses, ces vibrios, et, euh, afin d'éviter l'utilisation des antibiotiques euh, en écloserie. Alors le travail a commencé par un immense... Euh, Échantillonnage, donc là, vous avez toute l'équipe de, de l'époque. Certains étaient sérieusement fatigués. Euh, donc, échantillonnage de terrain euh, à Plogastel d'Aoulas, euh, donc juste à côté, dans une, dans une ferme ostréicole, parce que si on veut aller chercher des phages contre les bactéries pathogènes d'huîtres, c'est là qu'il faut aller. Donc, on est allé vraiment aller euh, au niveau des poches. Euh, euh, on a prélevé de l'eau, voilà, euh, qu'on a filtrée. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, c'est un échantillonnage qu'on a fait pendant cinq mois, où on allait prélever de l'eau et des huîtres euh, tous les deux jours. Et là, on a regardé dans un premier temps l'abondance de mes fameux bactéries pathogènes, hein, mes Vibrio. Alors on a regardé sur toutes deux, ils s'appellent Vibrio crassostré, comme Crassostrea gigas, Vibrio chagassi, bon, on va l'appeler rose et vert. Alors, on a, on a un petit peu regardé dans le temps, en fait, l'abondance de ces vibrios. Et ce qu'on a remarqué, euh, c'est dommage que vous ne le voyez pas, mais normalement, il y a un cache ici, euh, jaune, euh, qui correspond à la période en fait, de mortalité où il y a la maladie. Donc, à partir de la chute ici, il n'y a plus de maladie, et ici, il n'y a pas de maladie. D'accord Et donc, ce qu'on remarque, c'est que finalement, mon, mon, mon espèce de vibrio rose, là, il est, quand même, euh, il est quand même là, et ça, ça fait quand même 10 ans qu'on le voit... On le détecte systématiquement euh, dans les hauts moments où les mortalités d'huîtres sont très fortes. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que finalement, d'une journée à l'autre, ben, on voit euh, des pics, des déclins, des pics, des déclins. On appelle ça des blooms et des busts, des booms et des busts, qui euh, pourraient faire penser que euh, mes bactéries augmentent en nombre, sont attaquées par des phages et pff, sont tuées. Donc, une dynamique prédateurs euh, d'interaction, en fait, euh, dans la nature. Donc, on a voulu tester ça. Donc, effectivement, on a isolé euh, plus de 500 phages euh, à partir de la colonne d'eau et, et d'huîtres. Hein. Des phages qu'on a isolés à partir, en utilisant, en fait, sur ma boîte de pétri, la notre boîte de pétri, euh, les, euh, les vibrios roses comme proie, donc on a une quantité pas possible, ou les vibrios, et vous voyez d'ailleurs que la dynamique des phages... Euh, contre les suit bien euh, la dynamique euh, des phages contre les, les vers. D'accord Très abondant, pas de problème. Alors, on les a regardés au microscope, et euh, les voilà, hein, donc on les a euh, comme ça photographiés. On a trouvé, donc, euh, euh, qui ressemblaient tous à ce qu'on appelle des codovirales. virales. Bref, on a des phages avec une, une queue moyenne, une petite queue, une grande queue, euh, donc c'est un moyen de classifier les, les phages, mais en fait c'est un moyen qui, est, euh, qui finalement n'est pas terrible. d'aujourd'hui, on séquence l'ADN, parce que ce sont des phages à ADN, on séquence l'ADN de ces phages, et on a une image beaucoup plus résolutive de, de, de ces bestiales. Alors, avec cette collection euh, de phages, on s'est posé la question... Euh, N'oubliez pas que notre idée, c'est de regarder la spécificité, le gna gna gna gna, tout ça. On s'est dit « mais qui tue qui ?» Et ça, c'est un travail énorme qui a été réalisé au laboratoire par mon étudiant donc, de l'époque, Damien Piel. En fait, il a pris chacun des vibrios de notre collection, donc 300, qu'il a étalés sur une boîte de pétri comme ceci. Et dessus, il a déposé, sur chaque boîte, il a déposé, mettons ici, 87. Donc des gouttes qui correspondent à chaque virus qu'on a isolé. Donc en gros, vous imaginez, 300 phages fois 300 gibriaux, euh, c'est 80 000, 90 000 euh, interaction testée, euh, il a bossé 7 sur 7 pendant 3 mois avec son robot à Paris pour, pour effectuer ses, ses manips. c'était énorme. Et donc, il a ainsi déterminé, ben, ici, par exemple, sur cette boîte, on a un vibrio qui est infecté par aucun phage. Alors qu'ici, on a un vibrio, donc ma fameuse bactérie, là, qui est infectée donc, par le phage. Ce que vous voyez là, c'est les bactéries qui sont là. Et là où on met un phage, on a un trou, parce que le phage a infecté la bactérie, l'a lisé, et c'est tout clair. C'est une plage de lise, d'accord Maintenant, si on remet euh, tout ça, c'est deux vibrios. Maintenant, si on essaye de regarder le résultat général, on ne panique pas. <rire> Je vous ai mis ici euh, l'ensemble des souches qu'il a testées, donc l'ensemble des bactéries qu'il a testées, donc les 300 bactéries. Donc ça correspond à chaque ligne ici. Et ici, en, sur les colonnes, vous avez l'ensemble des phages qu'il a testé. Donc ça, c'est les fameux 90 000 interactions. D'accord Ici, vous avez les bactéries qui appartiennent à l'espèce rose et puis ici, à d'autres espèces. Qu'est-ce qu'on voit On voit les petits, les petits carrés rouges, c'est quand l'interaction est positive, c'est-à-dire quand la bactérie est infectée par le phage. Donc, ce qu'on remarque quand même, c'est que les carrés rouges, donc les infections positives, elles ont lieu plutôt euh, au sein de l'espèce crasostrée. Donc, on est quand même assez spécifique. On ne va pas infecter les autres espèces de vibrio. À part celui-ci, hein, qui est ce qu'on dit plus généraliste. Lui, il a vraiment un spectre beaucoup plus large. Mais globalement, quand même, les infections sont euh, plus, euh, beaucoup plus réservées euh, à vibrer au crassostré. Et quand on compte un peu le nombre de phages qu'il nous faudrait pour établir un cocktail de phages, eh bien, on est assez surpris, parce qu'on s'attendait à plus, avec 16 phages sur les 300 qu'on a utilisés, on peut déjà euh, infecter 70% de notre collection de Vibrio. Ce qui est pas mal pour une, euh, un travail avec une équipe toute petite et des moyens euh, qu'on avait à l'époque. C'était quand même pas mal parce qu'on aurait pu imaginer avoir besoin de 300 phages. Si effectivement les phages sont aussi spécifiques que ça, ben non. on sait maintenant qu'il y a des phages qui infectent plusieurs, plusieurs bactéries. Alors les perspectives de ce travail, euh, elles vont être possibles parce que j'ai obtenu un projet qui est ma foi euh, pas mal de la part de l'Europe, euh, ERC, c'est de l'argent pour doubler euh, mon équipe et euh, pour acheter des équipements, en particulier des couleurs de boîtes, parce que vous voyez les boîtes de pétri là, on en a fait des milliers et des milliers et avoir une petite automatisation de la chose, ça sera pas mal, je pense qu'ils seront contents au laboratoire. Donc, les questions qu'on va se poser, déjà, on va refaire des échantillonnages. On va refaire des échantillonnages de phages et de bactéries au même lieu, c'est-à-dire à Plogastel d'Aoulas, le Gona, pardon, euh, parce qu'on veut voir si, finalement, d'une année sur l'autre, euh, on doit changer de, de phage. C'est-à-dire, est-ce que des phages qui ont été isolés en 2007, ils sont toujours actifs sur des, phages, sur des bactéries que je vais isoler en 2020 donc on va déjà comparer ça, donc même lieu, temps différent. Et puis après, euh, tous les ans, pendant 4 ans, on va aller se promener, enfin on va aller échantillonner euh, du côté de Bois, du côté de Marraine, du côté d'Arcachon, les bactéries, les phages. Et on va regarder les interactions avec des bactéries dans le même lieu ou de lieux différents. Pour voir aussi si, par exemple, je développe un cocktail de phages contre des bactéries de Brest, est-ce que ça marche contre des bactéries d'Arcachon de, donc ça, c'est un gros travail d'échantillonnage et, et de testage. Ensuite, d'un point de vue euh, plus fondamental, euh, on s'intéresse à comprendre les interactions vaches-vibrio. Donc on va vraiment, alors là, d'un point de vue moléculaire, s'intéresser aux mécanismes de défense contre les phages, à la capacité des phages à contre-attaquer et à comprendre le coût de la coévolution, comme je vous l'ai dit. Est-ce que... Hein, une bactérie qui devient euh, euh, résistante à de vitam euh, est-ce qu'elle est, euh, est qu peut survivre dans l'environnement Et ça, c'est lié en fait, à une manip que je vous montre brièvement, qui a été réalisée par Yannick Labreuil qui est chercheur au laboratoire, où en fait, il a comparé des interactions, des infections de vibrio, soit dans des milieux de culture synthétique, comme ça se fait au laboratoire, dans du plasma d'huître, donc c'est le sang d'huître sans les cellules, et surtout sans bactéries, sans rien, ou dans du sang, du sang pur, pur d'huître, avec son lot de globules blancs et de, et de bactéries. Et il a remarqué. Donc ici en noir, vous voyez les, les, les, la courbe de croissance des bactéries. Donc ici vous avez, donc quand vous n'avez pas de phages, bon ben les bactéries elles poussent un peu partout, plus ou moins bien, dans tous les milieux elles poussent bien. Ok. Ici vous avez la courbe de croissance des phages, c'est-à-dire les phages infectent, au début, et pouf. Ça augmente puisqu'en fait, ils ont infecté la cellule et il y en a eu 100, 10 à 100 qui ont été relargués. Donc c'est ce que vous voyez ici. Et c'est vrai que dans les trois conditions, on a une production euh, de, de phages. Maintenant, si on regarde, alors effectivement ici, quand on a une production de phages, on voit que nos vibrios, euh, ils meurent. Ils meurent là, ils meurent là. Mais si on attend 24 heures après, on voit que la croissance, elle recommence pour les vibrios. Et ça, c'est lié au fait qu'ils résistent. Ça, en fait, ici, on a notre vibrio qui est attaqué par les phages. Première étape. Et puis, dans ce milieu, au bout d'un moment, il va développer des mécanismes de résistance. Donc, le, le phage, il s'en fout et hop, il se multiplie très aisément. Bon. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans le sang d'huître, ce pas arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas eu de résistance. Et notre hypothèse est que, probablement, euh, cette résistance Développer de la résistance contre le phage, ça a un coût sur autre chose. Hein Ou il y a peut-être une synergie aussi entre le système immunitaire de l'huître et le phage. Bon, ce sont des, des hypothèses à creuser. Autre hypothèse à creuser, c'est qu'on veut trouver des vibrios qui nous permettent d'augmenter la productivité. On sait qu'on a des bactéries pour un même phage. On a une bactérie qui va produire euh, 3-4 phages et d'autres qui vont en produire beaucoup plus. On veut d'abord, euh, et on veut comprendre ça, parce que c'est aussi très intéressant de comprendre, il y aurait donc des bonnes donneuses de phages et des mauvaises donneuses. On veut rechercher des euh, mécanismes de synergie entre phages par exemple, on peut très bien euh, on imagine mais en fait ça a quand même été euh, déjà décrit, euh, on peut avoir des bactéries qui sont euh, pas infectables par un deux phage mais par contre quand on met les deux phages ensemble, ça les infecte. Bon. Et enfin, on est aussi bien évidemment très intéressé par les phages généralistes comme celui dont je vous ai parlé là tout à l'heure qui infectait euh, plusieurs bactéries, donc il a une grosse tête, on l'appelle le phage à grosse tête. Et donc, ce qui est intéressant avec ce phage, c'est qu'alors que, vous voyez, on va avoir besoin ici pour tuer ces trois bactéries de trois phages différents, ce phage est capable d'infecter tout le monde. Donc, on dit qu'il est généraliste. Donc, tout ça pour dire que probablement, on, est, on, a, on a un long chemin, bien évidemment, pour comprendre comment ça fonctionne, pour déjà aborder la diversité, pour aborder les, les, les mécanismes d'interaction, de, de résistance, de coévolution... Euh, pour aboutir un jour, j'espère, à tester la fusibilité sur un modèle d'infection animale d'huître, On n'en est pas encore là. Bien évidemment, on le fera avec nos collègues de l'Ifremer à ce moment-là. Alors, pour conclure, donc, je vais juste résumer ce que, ce que je vous ai dit. Donc, euh, j'ai parlé de l'impasse de thérapeutique des antibiotiques euh, et du besoin urgent de, de, de trouver des alternatives par rapport aux changements globaux. Euh, par rapport à la mondialisation, par rapport à toutes les épidémies qu'on voit aujourd'hui, il faut absolument, je pense, renforcer la recherche sur les stratégies euh, éco-responsables. Euh, une solution, c'est d'explorer comment la nature régule les pathogènes, en particulier toutes ces histoires d'interaction vibriophage, de coévolution vibriophage. Ce euh, serait pas mal d'identifier de générer des phases généralistes, ou au moins, en tout cas, d'essayer d'avoir des cocktails ciblant un maximum de pathogènes, mais qui ne soient pas trop compliqués. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à regarder cette émission, ce film qui a été tourné par Arte, qui s'appelle « Les mangeurs de bactéries ». Et euh, je fais un petit coup de pub pour les copains de Roscoff. Ils font un ciné-débat, donc euh, ils vont présenter ce film et on sera là d'ailleurs pour animer le débat après, donc le 27 septembre à 15h. Mais si vous avez l'occasion, là, vous aurez vraiment aussi des interviews de, de médecins, euh, vous aurez tout l'historique et tout. c'est une très, très bonne émission euh, sur les, les phages, donc euh, mangeurs de bactéries. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, merci Frédéric. C'était passionnant. Alors, euh, je vais dire un petit mot d'abord, euh, pour information. Le, donc, la conférence est suivie euh, sur Facebook. On a eu un petit souci technique. Donc, voilà. Tout, euh, je vous prie de bien nous excuser hein, pour ceux qui euh, nous regardent sur Facebook. Mais voilà, ça y est, c'est reconnecté. Oh, euh, alors, maintenant, on arrive au temps des questions. Oui ouais. Ça y est, les mains se lèvent déjà. Donc, je pense que tu vas avoir beaucoup de questions. Super. <rire> ouais. Merci beaucoup pour cette conférence qui était très intéressante. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot? D'où en est la recherche sur, concernant les phages sur la médecine humaine Oui, alors euh, où en est euh, bon, Il y a des groupes hein, de recherche, en particulier à l'Institut Pasteur, euh, qui testent euh, la phagothérapie sur des modèles murins, hein, donc qui ont des résultats très intéressants. Et d'ailleurs, euh, qui ont par exemple montré cette association entre système immunitaire, et, euh, et phages. Il euh, y a donc eu le, le projet Fagoburn, qui est un projet qui visait à... Alors, pas à guérir les grands brûlés euh, avec les phages, mais au moins à tester euh, les éventuels... Ce qu'il ce qu a montré, ce, ce projet, c'était difficile de traiter des patients brûlés parce qu'ils ne sont pas infectés par la même bactérie. Vous avez bien compris avec mon... Avec mon, ma présentation, que le problème de la phagothérapie, c'est que c'est presque une thérapie individuelle. C'est une thérapie individuelle. Chacun sa bactérie, il faut donc qu'on ait un phage actif contre cette bactérie. Donc, il y a eu cet essai qui a, je crois, en fait, souffert de peu de patients qui sont entrés dans, dans le protocole, mais je crois que l'intérêt qu'il a montré déjà, c'est que ce n'était pas toxique, les phages. <rire> Vous voyez Mais ça, au moins, ça a servi à ça. Euh, donc, en matière de recherche, ça avance. Alors, en France, vraiment, il y a beaucoup d'équipes. Je dirais vraiment pour l'application médicale PATO, homme, je dirais que c'est l'Institut Pasteur. Il y a pas mal de gens qui travaillent sur les végétaux. Euh, il y a beaucoup de gens qui font de la recherche fondamentale sur euh, vraiment la, les interactions bactéries, phages, à tout niveau de complexité, euh, que ce soit par la description de la diversité euh, dans le tube digestif, que ce soit par les, vraiment la description de la coévolution entre deux bactéries dans un tube. Vous avez des gens qui euh, travaillent beaucoup sur la structure des phages, sur la biologie moléculaire. Et il y a aussi d'autres groupes à l'Institut Pasteur, et une start-up d'ailleurs, qui, elles, essayent de modifier les phages. Euh, d'ailleurs, ce pas les mêmes types de phages, mais ce n'est pas très grave. Ils essayent en fait de rendre les phages intelligents en leur donnant en fait les moyens de cibler des bactéries résistantes ou des bactéries... Euh euh, résistantes aux antibiotiques ou des bactéries virulentes. Donc ça, c'est aussi un groupe, c'est une équipe de recherche de pasteurs et une start-up qui s'appelle Eligo, Eligo euh, Biotech. Eligo, les appareils, les, les, ce sont des petits, en fait, ces phages modifiés s'appellent les oligos. Donc il y a une activité. Euh, il existe euh, une autre, euh, donc euh, je ne sais pas si c'est une entreprise ou une start-up, euh, Fericides, qui, elle, produit des phages, mais... Euh, en raison de la législation, de la réglementation, elle ne peut pas les vendre, puisque ce n'est pas un médicament euh, euh, qui a subi les, comment dire, les, les essais cliniques. Donc, ils ne peuvent pas les vendre. Euh, et je pense qu'il y a un gros travail déjà à faire sur la réglementation. Il n'y a pas de cadre réglementation. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas autorisé. Euh, donc, il y a des médecins qui prennent la, qui prennent la responsabilité probablement avec signature de leur patient, de traiter des malades avec les phages produits par Fagoburn, ou peut-être avec ceux de Georgie, euh, mais en fait avec les cocktails de phages qui existent, bien évidemment contre des bactéries qui sont connues et après s'être euh, quand même euh, assuré que euh, la bactérie n'était pas résistante aux phages et qui utilise donc euh, ces, euh, ces cocktails de phages ou ces phages seuls sur des, malins, des malades condamnés. Et il y a eu, vous pouvez voir dans la presse, des résultats intéressants, positifs, euh, à Lyon, et à la pitié, Salpétria. Mais on n'en est qu'au début. Et je pense qu'il euh, ne peut y avoir de réglementation qui avance sans euh, peut-être une clarification de certains points au niveau de la recherche, au niveau de la spécificité, au niveau des dangers, etc. Mais ça avance. Et il y a eu des, des cas de guérison. Une autre question Qu'est-ce qui est fait Voilà, on a fait les deux. On a fait les deux, alors, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un effet de temps. Hein, mais bon, c'est en fait, un effet de temps et pas effet de temps, c'est un peu plus compliqué que ça. On s'est rendu compte, en fait, que on avait une unité de reconnaissance des phages et des vibrios qu'il fallait respecter dans notre matrice, là, dans nos, dans nos trucs. Et en fait, euh, plus qu'un effet de temps, c'est plutôt un effet de diversité génétique qu'on a. Mais effectivement, on a moins d'infections avec des, des vibrios qui ont été euh, isolés euh, il y a 10 ans. Donc, euh, on avait plus d'infections avec des combinaisons isolées au même endroit la même année. Voilà. Et on cherche, bien évidemment, des choses qui n'aient pas ce biais temps ou ce biais lieu. On a aussi, on a aussi essayé de comparer euh, des, des phages de Brest contre des vibrios isolés, de la même espèce, hein, isolés en Allemagne. Et là aussi, on voit qu'il y a clairement une différence. Mais bon, c'est l'Allemagne, et en fait, euh, c'est des vibrios qui ne tuent pas les huîtres. Donc, ce n'est encore pas la même chose. Quoi. Donc, euh... Mais c'est exactement ça qu'on a inscrit dans le projet. C'est de se poser la question de l'importance de la co-occurrence dans le temps et dans l'espace. Parce qu'effectivement, s'il faut, bon, avec ces vibrios-là, là, on prend les plus compliqués, parce que vous avez quand même, par exemple, des infections de crevettes ou des infections... Euh, euh, la mortalité, par exemple, des adultes, hein, des huîtres, hein, euh, le, est liée à un vibrio qui est beaucoup moins génétiquement diversifié. Donc, euh, le problème, on peut se dire que dans des conditions vraiment où on réduit la diversité, on aura peut-être plus de chances pour trouver... Euh, pour trouver des phages efficaces On ne sait pas, en fait, parce que si bien on va se poser, poser d'autres questions, peut-être que cette bactérie elle sera plus capable, plus capable d'émerger en résistance, on ne sait pas. Il faut le tester. Donc, effectivement, tester, la, comparer les infections phages-vibrio avec des combinaisons de temps et de lieu. Oui. C'est euh, vraiment de la, microbiologie, euh, je parle microbiologie, oui. de la microbiologie de base de terrain. Euh, merci. Euh, C'est vraiment de la microbiologie de base de terrain qui part du terrain et qui va vers de la recherche fondamentale euh, très pointue de biologie cellulaire, de génétique, y compris des collaborations avec euh, le, les entreprises mais oui. qui peuvent difficilement s'intéresser à long terme à ce genre de, de problématiques, sauf s'il euh, y a un potentiel euh, raisonnable d'application en médecine humaine ou vétérinaire. Oui, enfin, au-delà de ça, Alors, parce que là, je vous ai montré l'aspect... Euh, là, je vous ai montré un petit peu ce qu'on développe au laboratoire, mais il y a énormément de choses sur les phages. On a, il y a des gens qui travaillent sur les, les protéines des phages qui pourraient éventuellement être utilisées euh, pour euh, s'attaquer au biofilm. Il euh, y, y a tout un tas de, de, de, de, de propriétés qu'ont ces virus qui peuvent être exploitées, oui, je dirais dans l'agroalimentaire la, dans quand même, parce que je vous ai cité d'ailleurs l'exemple du traitement du lait. Euh, je pense que d'ailleurs, il y aurait moins de problèmes éthiques à les utiliser en agroalimentaire, en élevage, etc., que chez l'homme, où là, effectivement, on ne fait pas des cifres cliniques pour traiter le cochon, je pense. Enfin, pas les mêmes... Il euh, y a probablement des choses, pas les mêmes, pas les mêmes règles. Hein. Donc euh, non, euh, c'est difficile de se projeter. On a euh, juste, euh, par rapport aux antibiotiques, entre 29 et maintenant, vous avez euh, 100 ans et, et la phage-thérapie, on a complètement laissé tomber à partir des années 30. Même si les phages ont fait l'objet de nombreuses études en biologie moléculaire et sont, euh, ils nous fournissent des enzymes et un matériel de biotechnologie incroyable. Vous avez la moitié des enzymes qu'on a au laboratoire. Euh, les enzymes de restriction, c'est des systèmes de réponse, euh, de défense des bactéries contre les phages. CRISPR, tout le monde parle de CRISPR. C'est quand même un système de, initialement de défense contre les phages. Euh, tout ce qui est, je ne sais pas s'il y a des gens qui font de la biologie moléculaire ici, la DNA polymérase, la RN polymérase, la ligase, etc. Ça, c'est des protéines de phages. Et c'est des recherches qui ont eu lieu entre les années euh, 60-80. Euh, les librairies, les banques transcriptomique, génomique, avant, dans le temps, enfin, il n'y a pas si longtemps, se faisait euh, avec le phage lambda. Donc, ça a été vraiment... Un, il y a eu un boom énorme au niveau de la biologie moléculaire et vraiment de, de, de la compréhension des mécanismes moléculaires jusqu'en années 2000. Pas du tout, du tout de développement de la recherche sur les phages euh, en thérapie. Et maintenant, qu'on se retrouve au pied du mur, je dirais, entre guillemets, eh bien, on cherche des alternatives et les phages en font partie. Mais avant cela, je pense qu'il ne faut vraiment euh, pas jouer, euh, on va pas dire on va régler le problème. Je pense qu'il faut vraiment que euh, les médecins, je comprends tout à fait, euh, et c'est bien qu'ils aient le choix euh, de le faire dans des cas de, effectivement, de, de thérapie compassionnelle. Mais euh, on tient absolument, effectivement, aussi à ce qu'on développe la recherche. Et pour développer la recherche, il faut développer des équipes et il faut les moyens. C'est toujours pareil, on ne va pas revenir là-dessus. Mais on est peu nombreux. Par contre, euh, je pense que la France a la, la chance d'avoir un réseau donc, qui travaille sur les, les phages extrêmement dynamique. Il y a un ensemble d'équipes et d'une complémentarité en termes d'approche. Il y a des gens qui font de l'écologie, de la biomole, euh, de euh, la, la, la biochimie, euh, des infections, le, du clinique, etc. Euh, donc ça, ce réseau est très jeune, très dynamique, très sympathique. Euh, et existe donc depuis, euh, depuis cinq ans, je pense. Donc ce réseau est très... Voilà. Et donc ça, ça permet aussi d'être une communauté, d'échanger, d'attirer les étudiants. Vous savez, j'ai déposé deux sujets de master cette année. J'ai euh, un master sur euh, l'antibiorésistance et un master sur les phages. J'ai pas de candidat sur les phages. Ouais. Ouais, ouais Alors, et c'est vrai aussi que le travail, le travail est, comme vous dites, hein, c'est un vrai travail de biologie. Ça coûte pas très cher. Il n'y a pas du, du séquentage à tout va parce qu'en plus, euh, voilà, entre, c'est de la culture microbienne. Euh, ça coûte. Mais par contre, c'est l'huile de coude, parce que les 90 000 interactions, il faut les faire quand même. Bon, on va investir un petit peu dans, dans du matériel qui va aider les gens, mais c'est quand même les gens qui font les choses. Alors après, il y a plein de gens en ce moment qui travaillent sur les phages, en particulier tous les écologistes, qui s'interrogent sur le rôle des phages dans la régulation des populations, par exemple dans les océans, parce que bien sûr, ils jouent un rôle majeur. Ils vont infecter les, les bactéries... Euh, libéré du carbone dissous, lequel le carbone dissous, en fait, c'est euh, la, la source principale de matière organique dans les océans et ré, euh, récupéré par les bactéries. Donc, c est, c est, euh, les phages participent au recyclage du carbone, d'accord, par la lise, ce qu'on appelle le viral shunt. Bon, là, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, beaucoup, beaucoup, avec des, des approches de génomique où, effectivement, euh, leur approche, qui est très importante aussi, est une approche de description de la diversité des interactions, mais au niveau des séquences d'ADN, des séquences d'ADN totales de l'océan. Là, on essaye de comprendre un peu... Nous, on n'est pas... Alors, après, vous avez les autres qui travaillent avec un phage, une bactérie, qui essayent de comprendre la coévolution, l'émergence de la résistance, etc. Et puis, donc, toute cette notion de temps, d'espace, voilà. Et nous, on se situe un peu au milieu, en fait. On essaye de prendre un peu de la diversité réelle de la nature, tout en travaillant sur des organismes cultivables... Des phages, je vous ai montré les phages là. C'est pas du tout les phages majoritaires de la nature. Il y a un biais énorme dans ce qu'on regarde, parce qu'en fait, on passe par un organisme cultivable. Mais quand même, il y a un moment, je veux modifier génétiquement mon phage pour l'étudier. Je veux modifier génétiquement ma bactérie pour euh, pour le pour l'étudier. Pour Donc, euh, il faut que je sois entre les deux. Mais par contre, on travaille toujours avec des os. Donc, on travaille avec des os de phages, des os de, de de bactéries, et ça, ça fait euh, ça fait beaucoup de manip. Beaucoup, beaucoup de manip. Ouais. Et oui, c'est curieux. Je suis étonnée que. Euh, que je n'ai pas plus d'étudiants sur les phages. Donc, ouais. il y a beaucoup de choses à découvrir. Parce que ce qu'on va découvrir sur la résistance des bactéries contre nos phages, c'est souvent universel. Hein. Ça va de toute façon apporter sur les mécanismes de résistance. Au phage en général, ce n'est pas plus un vibrio qu'autre chose. On va aller vraiment découvrir des nouvelles protéines, des nouveaux mécanismes qui probablement sont, euh, sont rencontrés ailleurs. Donc on participe aussi à l'effort collectif de la, je dirais, de la connaissance. Ça, c'est l'intérêt de la recherche fondamentale. Et on ne va pas trouver plus de choses ou moins de choses, pas travailler sur l'homme ou sur euh, la crevette. On travaille sur des questions. Et on se donne les moyens de répondre à ces questions et euh, qui sait euh, ce qu'on va trouver. Une autre question Bonjour, euh, je ne suis pas du tout du domaine. J'aurais des petites questions. À un moment, vous nous montrez une jolie photo où vous allez à la pêche aux bactéries et aux phages. Et, bon, moi, je vais à la pêche aux crevettes et je me demandais comment, en passant des tamis, vous savez que vous avez devant vous des bactéries et qu'avec des tamis plus fins, vous savez que vous avez des phages et pas juste des petites cochonneries qui sont dans l'eau. Et voilà, comment vous les reconnaissez Ça, c'est une première question. Une deuxième, vous avez dit qu'avec des phages, vous avez pu soigner des maladies. Euh, Quelles maladies Et à partir du moment où on a pu soigner des maladies, euh, pourquoi ils ne vont pas diriger la recherche dans ce sens-là, puisqu'il y a eu des exemples qui marchent alors, je vais répondre à la première question d'abord. Euh, la deuxième, c'est toujours délicat, parce que je ne suis pas tout bim, encore une fois. Donc, je peux vous dire des grosses bêtises. Ça m'embête un petit peu. Mais je vais vous dire ce que je sais. Première question facile. Euh, comment est-ce qu'on fait pour... Euh, en fait, euh, on connaît la taille des bactéries. D'accord Donc, on sait, en plus, on sait... Euh, euh, on sait que... Enfin, c'est par expérience. Euh, je sais que mes bactéries... Euh, euh, qui sont une taille supérieure à 0,2 et inférieure à 5, à 2 même. Donc, c'est des filtres qui me permettent de filtrer l'eau à 60, puis 5, puis, euh, puis 1, et sur mon filtre, je vais récupérer ce qu'il y a dessus. Je ne les vois pas, les bactéries. Je ne vois rien du tout, d'ailleurs. Mais après, ce filtre, hein, ce qu'il y a sur ce filtre, qui est une taille de 0,2, qui contient énormément de bactéries, euh, mais aussi des débris, de la matière organique, des bactéries qui peuvent être cultivées et des bactéries qui ne peuvent pas être cultivées, je vais le mettre sur une boîte de pétri. Et l'intérêt de travailler sur les bactéries euh, du genre Vibrio, c'est qu'elles sont non seulement euh, cultivables, donc je peux sur une boîte de pétri, il y aura plein de petites bactéries, et elles vont manger ce qu'il y a dans la boîte de pétri, se reproduire. Et en fait, ce que je récupère, c'est des communautés, des, ce qu'on appelle des colonies, c'est des milliards de bactéries qui ont poussé, qui se sont multipliées à partir d'une bactérie. Donc sur ma boîte, j'avais une bactérie qui a mangé, elle s'est multipliée et je récupère une colonie. Et ça, c'est une bactérie, une colonie isolée. Je comprends Et alors, l'intérêt des vibrios, il est encore, encore au-delà, c'est qu'on a des milieux, ils sont verts, <rire> des boîtes de pétri qui nous permettent de sélectionner uniquement les, les vibrios. Donc, on ne se retrouve pas avec toutes les bactéries cultivables, mais on peut euh, isoler, sélectionner les, les vibrios. Les phages, bah en fait, après, après qu'on a justement récupérer la, la fraction, je dirais, le tamis de la taille équivalent une bactérie qu'on a mis à pousser, etc., on récupère l'eau, très, très claire, d'ailleurs, qui ne contient plus de bactéries, qui ne contient plus, finalement, de cellules, puisqu'on est sur une taille de tamis inférieure à 0,2. Euh, C'était un peu imagé, ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai dit que je mettais de l'eau de mer sur la boîte de pétri, c'est parce qu'en en fait, on précipite les virus au moyen d'un agent chimique, donc on les concentre mille fois, et c'est ça qu'on va utiliser et qu'on va mettre en face de ma bactérie. Et si mon phage infecte ma bactérie, je vais le multiplier. Parce qu'après, je vais utiliser la bactérie pour multiplier mes phages. Et je peux le faire dans un petit un millilitre, je peux le faire dans 50 litres. Et plus je mettrai de bactéries, plus j'aurai de phages. Donc c'est de la culture, en fait, de microbiologie. Pour répondre à l'autre question, euh, oui, euh, je vous l'ai dit, en Georgie, euh, en Union soviétique avant et en Géorgie, ils soignent des malades d'infection de peau. Euh, vraiment, je vous invite à regarder cette émission parce qu'on voit d'ailleurs, des... et puis même sur Internet, il y a pas mal de choses là-dessus, d'infection de peau. Donc des gens qui ont euh, des infections euh, avec des bactéries multirésistantes de peau, il me semble, de l'os. Euh, après, je crois que c'est plus compliqué pour tout ce qui est euh, digestif, etc. Mais euh, je crois que c'est dans cette émission ou dans une autre, on voit euh... d'ailleurs, c'est un peu terrible parce que c'est un malade qui apparemment n'a pas les moyens de, donc c'est en habile n'a pas les moyens de, de payer aussi l'anesthésie. Donc, ils lui font quand même un trou dans l'estomac euh, en, euh, en, en le refroidissant à l'azote. C'est un peu terrible à regarder et donc, ils lui injectent directement des, des phages dans l'estomac. Donc, euh, bien évidemment, on ne fait pas ça en France. Hein. Je pense que euh, ce que je vous ai montré comme photo, c'était des cataplasmes hein, sur la peau. Et là, je crois qu'ils ont vraiment des, des résultats euh, vraiment très, très bien. Pourquoi on ne le, le fait pas en Europe bah, Parce qu'on n'a pas le droit, ce n'est pas légal. Vous ne pouvez pas demander... Il euh, n'y a pas de cadre légal pour l'utiliser. Mais la recherche... Oui, alors, la, diriger... Euh, je pense qu'il euh, y a beaucoup, euh, alors sur les phages, on est une toute petite communauté, mais quand on regarde la bibliographie internationale, la quantité de publications qui sortent sur le sujet, il est évident que ce n'est pas récent comme recherche. Je pense que c'est un, vraiment une recherche qui est en explosion depuis dix ans. Euh, je dirais plus euh, peut-être sur des approches un peu de biologie synthétique que sur des approches comme on fait nous. Donc ce n'est pas, euh, pas récent et il euh, y a énormément de travaux sur la résistance aux antibiotiques, ça c'est sûr. Soit sur euh, des nouvelles molécules, enfin au niveau des, des, des, des, nouvelles, euh, des nouvelles thérapeutiques ou euh, des alternatives ou euh, des moyens en fait d'éradiquer, en particulier surtout sur les moyens d'éradiquer les bactéries multirésistantes. Donc il y a énormément de travail et en France c'est l'Institut Pasteur qui développe de la recherche là-dessus. Une autre question mais Il est clair que les phages, mais comme depuis Derelle, Puis je pense qu'il y a des raisons, je vous ai parlé des raisons, c'est la spécificité et la résistance, il y a aussi des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui n'y croient pas du tout, il faut être honnête, donc, moi, j'y crois, et je trouve ça très intéressant, de toute façon, d'utiliser comme modèle de recherche fondamentale. Je ne suis pas persuadé qu'on soignera les huîtres avec, mais je trouve que c'est très intéressant d'aborder le problème avec le truc le plus compliqué. Vous voyez Mais il euh, y a des gens qui n'y croient pas du tout. Y compris dans les communautés scientifiques, Bien sûr, chez les médecins, chez les scientifiques, bien sûr. Oui. Oui, je pense que d'ailleurs, dès qu'on parle d'alternatives, justement, qui n'est pas de la biologie scientifique, qui n'est pas, euh, je dirais, de la superpuissance technologique, mais qui est une approche plus écologique, euh, c'est très, très difficile d'être suivi sur la question. Sans passer pour des apprentis, enfin, des, des charlatans. Euh. Donc, c'est pour ça qu'il faut, de toute façon, même si c'est pour dire non, enfin moi, je, je veux bien, dans 5 ans, venir vous voir et dire, mais c'est... Impossible de développer la phagothérapie. Mais au moins, j'aurais la réponse et je saurais pourquoi. Oui. Vous voyez, c'est euh, là où la recherche fondamentale est, la recherche est importante. Euh, ce... Sans a priori. Non, voilà. Euh, en ce qui concerne, donc pour les femmes austréicoles, ça serait euh, utiliser seulement des phago, des bactériophages, ou en cocktail aussi avec des antibiotiques Oui, c'est un truc qui se trouve très intéressant. Probablement, j'ai une copine à Marseille qui travaille sur la synergie euh, entre les antibiotiques et les phages. J'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble, parce qu'on peut imaginer effectivement euh, utiliser des conditions beaucoup plus faibles d'antibio et euh, en présence d'un phage. Parce que c'est connu depuis très longtemps que les antibiotiques augmentent la production de phages. Certains antibiotiques augmentent la production de phages. Donc pour avoir ma fameuse donneuse, la super donneuse, peut-être qu'en mettant, mais en conditions vraiment euh, euh, plus basse. Donc c'est un, un sujet de recherche, ça s'appelle la euh, phage antibiotique synergie, la PASSE. C'est envisageable. moi, D'autres questions Oui euh, Concernant euh, l'origine de l'antibiorésistance euh, chez les bactéries, est compte tenu du fait que euh, dans les élevages industriels, euh, notamment de volailles, de porcs, de veaux, on a, utilisé, on a beaucoup utilisé à une certaine époque et on doit encore continuer à le faire aujourd'hui, des antibiotiques dans l'alimentation animale pour. En, euh, des, des maladies liées à la surpopulation dans les élevages industriels, est-ce qu'on a une idée euh, de la proportion de, dirais, de bactéries qui sont antibioresistantes maintenant, qui sont issues des élevages, je dirais, par rapport à celles de d'un traitement, des origines de traitement euh, médicaux de l'affection dire oui, un suivi de l'éventuelle propagation de la résistance entre un élevage porcin et un homme, par exemple Oui. J'en sais rien. Euh, je, franchement, je sais... On sait, en fait, la résistance aux antibiotiques, il y a quand même des gènes qui sont retrouvés, des systèmes de résistance qui sont trouvés voilà, dans les souches cliniques, etc. Et... Et c'est euh, un sous-groupe par rapport c'est ces fameux gènes de résistance qu'on a chez les, chez les bactéries euh, des hôpitaux. Euh, c'est un sous-groupe de, de, de ce qu'on appelle la résistance, le résistome, la résistance en général des, des bactéries. Donc, je ne peux pas vous répondre. Il y a un sujet, par contre, qui est très intéressant. C'est qu'on sait que la résistance existe. D'ailleurs, il y a des bactéries qui ont été... Euh, enfin, de l'ADN bactérien euh, qui a été isolé du permafrost. Pour, euh, et dans lesquels ils ont trouvé euh, tout un tas de gènes de résistance aux antibiotiques, alors qu'on sait bien qu'ils n'utilisaient pas d'antibiotiques. Bon. Euh, Il y a tout un tas de, de gènes, finalement, qui sont là, qui, sont, effectivement, qui résistent aux antibiotiques actuels, mais en même temps, ils sont là pour autre chose. En particulier, et ça, c'est le sujet euh, de Ruben, donc, en fait, on a des bactéries résistantes, mais elles vont pas être sélectionnées, euh, elles vont pas causer euh, vraiment euh, ce qu'on appelle la, la, la résistance clinique avec les, les fameux euh, gènes de multirésistance qui se propagent. C'est une espèce de résistance intrinsèque. Alors, l'image euh, la plus facile à raconter, c'est que souvent, la résistance aux antibiotiques, elle passe par des protéines euh, d'export pardon, des protéines d'export et qu'il peut y avoir euh, une même protéine d'export peut être impliquée dans euh, j'enlève l'antibio de ma cellule parce que j'en veux pas et j'enlève le, le métaux lourd. Donc, si vous avez des, des, des endroits en cuivre, en cadmium, etc., il est clair que en fait, ces mécanismes de détoxification contre les métaux lourds sont aussi, peuvent aussi euh, en fait euh, aussi jouer un rôle dans la détoxification contre les antibiotiques. En fait. Donc il y a pas mal de, de, de, de travail. Et nous, on a, au début, on a isolé des vibrios en euh, milieu côtier, donc absolument pas dans un endroit d'élevage, euh, je dirais fermé. On sait bien qu'on n'utilisait pas d'antibio. Au début, on s'est dit oh là, là c'est peut-être parce qu'il voilà, y a beaucoup de gens autour. On était assez impressionnés par le profil de multi-résistance des vibrios. Et on est allé isoler en Allemagne, encore plus loin, et c'était pareil. C'était sur une île magnifique qui s'appelle Silt. Et en fait, je me demande si, enfin, on se demande si c'est pas quelque chose de plus intrinsèque, plus lié à leur défense euh, contre soit d'autres euh, micro-organismes, soit justement. Prenez notre vibrio qui vit très, très bien dans l'huître. L'huître est très riche en cuivre. C'est euh, ce qui correspond C'est un élément euh, extrêmement important de l'huître, de sa physiologie. Je crois que ça correspond à l'aim chez nous. Je ne peux pas te dire de bêtises, mais le fer chez le, le, le vertébré, je crois que le cuivre est l'équivalent chez un, une huître. Donc c'est très riche en cuivre. Donc c'est un milieu pour lequel le vibrio il a plutôt intérêt de développer des mécanismes de résistance pour y être bien, parce qu'il colonise très bien l'huître. Et ce mécanisme de résistance, eh ben, il peut effectivement coïncider à une résistance à d'autres formes, de, à des antibiotiques. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait, c'est une... On appelle ça la cross-sélection, cross sélection croisée, ou co-sélection de, de, de mécanismes euh, qui n'est pas faite par l'antibiotique, mais qui conduit à une résistance à l'antibiotique. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est de l'observation de ce que je disais quand on voit les bactéries très résistantes dans la nature. Voilà, ce n'est pas automatiquement lié à une pression de sélection par les antibiotiques. Donc, je pense que pour répondre à, à votre question, il faudrait vraiment suivre, et ça, je me demande si Pasteur ne le fait pas, euh, suivre ces éléments mobiles, en fait, qui sont des plasmides, qui sont assez bien caractérisés, qui contiennent euh, des multiples résistances, ouais, mais là, je connais rien. Ça, c'est vraiment, encore une fois, le domaine clinique. Oui, des. Oui, oui, oui. Ça, c'est là, on est en plus dans des bactéries qui infectent l'homme. Donc, c'est. Bon, vibrio, c'est vibrio coléré quand même, mais on n'a pas de vibrio coléré ici. Donc, nous, on n'est vraiment pas. On n'est pas très cultivé en matière de médecine humaine et microbiologie humaine. On a le temps pour une dernière question. Oh ben Oui, bien sûr. Pourquoi À cause des vibrios et des phages. Alors, donc, les... La question, c'était peut-on continuer à manger des huîtres oui, ça alors, euh, non, oui, alors moi, je mange énormément, bien sûr. Mais les vibrios, en fait, vous savez, quand vous prenez une tasse dans la mer, vous en avez plein, des vibrios, dans, votre mer, dans la mer en question. C'est vraiment l'habitat des vibrios, c'est la mer. C'est des bactéries qui n'aiment pas du tout vivre au-dessus de 30, de 30 degrés. Donc, imaginez 37. C'est des bactéries qui ont besoin de sel, hein. Donc on n'est pas salé, ils ont vraiment besoin de beaucoup de sel pour, euh, pour se multiplier, donc il n'y a absolument aucun danger, non. Non, non, par, même par erreur, pour la petite histoire, oui, non, par l'erreur, je, je me suis injecté des fois, des... par erreur. Et... Ça m'est arrivé. Bon, je vais finir par cette petite histoire, effectivement. Oui. Je, je me suis injecté en faisant des infections expérimentales, je me suis injectée de... par un vibrio euh, splendidus, il s'appelle, et euh, c'était quand même bon, C'était, je rentrais et à un moment j'ai quand même eu une, une espèce d'œuf de... De... qui a poussé sur le, sur le site d'infection. Ça faisait très très mal, donc je suis allée à l'hôpital et j'ai dit euh, voilà, je me suis injecté du Vibrio Splendidus. Donc l'interne m'a regardé, et il m'a dit du Vibrio Splendidus, c'était très précis. Il est allé voir son chef de service et il a dit oh là là, j'ai injecté du Vibrio Splendidus. Et le type est revenu en disant oh, non, non, c'est bon Vibrio splendidus, c'est un pathogène d'huître, c'est pas un pathogène de l'homme. Je dis oui, mais vous êtes, si vous êtes allé regarder sur mon site pour me dire ça, c'est moi qui l'ai écrit, j'en suis pas sûr du tout. <rire> C'était, il est venu, oui, il est allé sur mon site. Donc euh, voilà, il avait trouvé un truc que moi j'avais écrit, Vibrio splendidus, euh, pathogène animal et pas pathogène de l'homme. Bon après on a mis de la glace dessus, il m'a dit oh si vos veines deviennent bleues vous revenez à l'hôpital, on ne vous donne pas d'antibio, on vous donne pas de... Et, Et ça s'est bien remis. Le lendemain j'avais plus rien, j'avais probablement des anticorps contre Vibrio splendidus, mais tout s'est bien passé. Voilà, c'était la démonstration qu'ils <rire> ne sont pas pathogènes de l'homme. Ce n'était pas fait exprès. Hein. Euh... <coughs> Et en ce qui concerne euh, donc, euh, la phagothérapie, euh, les médecins aujourd'hui, ils savent un peu plus sur la phagothérapie ou pas du tout Parce qu'en fait, euh, donc, Alain Dublanchet, dans, dans un de ses articles, il disait qu'un des problèmes de la phagothérapie aujourd'hui, c'est que c'était très peu connu des médecins. Oui. Est-ce que vous savez si, par exemple, aujourd'hui, les médecins sont un petit peu plus au courant de ça Et dernière, deuxième question, est-ce qu'un phage lithique peut devenir tempéré. Euh... Vous, vous êtes euh, à la fac de médecine ou Non, je suis un ancien étudiant de, de biologie. De biologie. Dois, tout ce qui est phage. Oui, alors, j effectivement, je n'en ai pas parlé ici parce que bon, c'est quand même compliqué hein, de la parler des tempérés et des lithiques. Euh... Ben, on ne sait pas, en fait. On sait, grosso modo, les phages virulents ont, ont bien évidemment un objectif en phagothérapie ou je dirais, si on imagine, euh, c'est d'utiliser des phages lithiques. Alors, on a tout un tas de contrôles qui nous permettent de dire euh, qu'ils sont lithiques exclusivement et donc virulents, on dit maintenant, et pas tempérés. Maintenant, il y, euh, y a toujours un risque. Euh, on regarde les génomes, quand même, pour voir s'ils ont pas une intégrase. Euh, on, on a tout un tas, de, quand même, maintenant, de connaissances sur euh, le phage tempéré qui nous permettent de, de répondre à cette question. Ceci étant, on ne connaît pas tous les phages, donc encore une fois... <rire> On n'est pas à l'abri, on peut imaginer, hein, probablement peut-être à une fréquence euh, très faible, mais imaginez un phage, euh, Enfin, la, la transduction généralisée, ça peut arriver avec des phages euh, lytiques, donc des phages virulents, ils rentrent dans la cellule, ils dégradent l'ADN, et puis s'ils ne sont pas très bons euh, dégradeurs de l'ADN, hein, ils peuvent encapsider l'ADN de la cellule et réinfecter... Euh, notre bactérie derrière. Donc, on peut imaginer tout un tas de scénarios. Ça n'a pas été montré. En tout cas, ce n'est pas fréquent. Euh, on sait... Euh... Donc, je dirais que tant qu'on n'a pas montré le contraire, on ne sait pas. Mais encore une fois, on a trop de, trop de choses qu'on ne sait pas et qu'on doit expérimenter. Vu en plus l'intérêt de la chose. Ceci étant, les fameux phages génétiquement modifiés, là, dont je vous parlais, les héligobios, les fameux... Euh les fameux euh, petits robots biologiques intelligents qui vont aller détruire la, la, la bactérie euh, euh, résistante ou pathogène, donc ce qu'une startup et qu'un groupe de recherche de Pasteur euh, développe ce sont des fâches tempérées. Mais, on, bien évidemment, euh, on, leur a donné la cap on leur a enlevé la capacité de, de se répandre par transfert horizontal, en fait. Parce que c'est ça, le problème. C'est qu'il ne faudrait pas que nos virus deviennent des agents comme je vous montrais, la sexualité des bactéries, là, mais qui véhicule un gène d'une bactérie à l'autre et qui, au contraire, participe à l'émergence de bactéries euh, super-résistantes. Donc tout ça, je ne peux pas vous répondre. Euh, même en matière de description de la, je dirais de la, de la diversité, de l'abondance et de la diversité des, des phages aujourd'hui, on en est, je ne sais pas, à l'équivalent de la bactériologie dans les années 70 avec des outils beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, intéressants, puisque par le séquençage, on peut apprendre plein de choses. Mais le séquençage ne va pas nous permettre de déterminer le spectre d'hôtes. Il faut quand même passer à un moment par euh, des infections, etc. Donc, euh... Et c'était quoi la deuxième question Les médecins C'est ça eh ben, Je trouve je suis assez étonné. Euh, effectivement, euh, la com... Alors peut-être quand même avec des émissions comme ça que c'est passé, mais... J'ai fait des interventions euh, euh, il y a deux ans, en master, où il y avait beaucoup de médecins. Euh, et puis j'en discute avec des généralistes, j'en ai discuté avec mes médecins, ils ne connaissaient pas. Donc ça, c'est très étonnant, effectivement. Euh, mais je compte beaucoup sur le, le réseau là, français, parce qu'il y a beaucoup de médecins dans ce réseau. Puis, il y a pas mal d'articles quand même qui passent dans leurs revues, etc., sur leurs essais thérapeutiques. Mais c'est vrai que ça aussi, sur la com', je l'ai dit, hein, c'était vraiment important, à mon avis, de, de faire des cours à l'université et de, de, de, de discuter avec les professionnels, que ce soit des médecins, des vétérinaires, parce que je pense que les vétérinaires, c'est toujours un petit décalage, en fait en termes de, de prise, de peut-être de position par rapport aux antibiotiques, etc. Je pense que les médecins, d'aujourd'hui, euh, ça, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, ils le disent eux-mêmes. Donc, il faut du temps. Merci, Frédéric, pour cette conférence passionnante, d'avoir partagé avec nous tous cette passion oui. pour les phages. J'espère qu'il y a des étudiants qui sont maintenant motivés pour rejoindre Frédéric et répondre oui, aux questions. Par stage la microbiologie. De <rire> ouais. En ouais. tout cas, vraiment, merci. C'était passionnant. Très bien. Merci, merci à vous tous. En, en tout, tout cas, c'était chouette aussi d'avoir des questions. Bien. <rire> Alors, la prochaine conférence qui aura lieu à Osanopolis, ce sera donc mardi 15 septembre. Et on accueillera Nicolas Weber hein, du CHOM, donc du service hydrographique et océanographique de la Marine. Il faut savoir que voilà, le CHOM a 300 ans cette année. Et donc, il viendra nous parler de cette longue histoire hein, de l'hydrographie française. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt à Ossanopolis. Merci.